Salut c'est Matt, j'espère que tout va bien chez vous. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un projet que je développe depuis quelques temps maintenant. Après avoir fait quelques conférences sur le thème de YouTube, j'ai remarqué que je recevais quand même pas mal de messages concernant le fait de commencer. Certains d'entre vous ont envie de devenir YouTubeur mais... Nous n'ose pas se lancer pour plein de raisons. Ils ont peur du de regard des gens, de ne pas être à la hauteur. Alors j'ai développé un programme sur lequel je vous offre 7 ans d'expérience avant même que vous ayez commencé. Pour que vous débutiez avec toutes les armes possibles pour avancer. Alors c'est pas une école, attention, je vous dis pas que vous allez atteindre 100 000 abonnés en, en guise de diplôme à la fin de, du programme, quand vous aurez terminé le programme. Par contre vraiment, je pense que je vais vous donner les clés pour. J'ai pas la science infuse mais par contre je pense vraiment que j'ai fait le programme que j'aurais rêvé avoir euh... Bah, si je commençais maintenant YouTube quoi. et qui m'aurait fait vraiment gagner beaucoup de temps que ça soit pour l'ascension mais aussi pour la productivité et attention, en plus des nombreuses vidéos divisées en quatre modules se lancer, les choses à faire et à ne pas faire la gestion de communauté et bien évidemment L'argent. Vous aurez accès à mon suivi, mais pour le coup total, que ça soit par mail ou par téléphone. Si vous avez n'importe quelle question sur n'importe quel sujet, bah je vous appellerai avec grand plaisir pour vous aider à avancer. Pour le coup, je fais ça. Je fais ce programme pour ça. Je suis vraiment très très heureux de pouvoir transmettre. Ça fait sept ans que je fais ça et c'est juste, mais je, enfin, je trouve ça magique de pouvoir les, les partager avec vous. Certains d'entre vous me diront que le programme est cher. Il y en a peut-être même qui se diront que je fais ça pour l'argent. Ceux qui pensent ça, je vais essayer de vous contrer tout de suite. Je pense que ce que ce programme va me rapporter, c'est l'équivalent d'un gros placement de produits sur ma chaîne YouTube. Il m'a pris du temps du travail, donc je trouve ça juste en fait logique de pouvoir le valoriser. Le programme complet coûte la moitié du prix d'un logiciel de montage. Ou le prix de ce suite, voilà, ce suite coque sportif. En parlant de coque sportif, oui, j'ai un partenariat à longue durée avec eux et c'est pour ça que je vous en parle. Et je vous donnerai tous les détails de ce partenariat ainsi que de mes nombreux autres au sein de ce programme, même si aujourd'hui vous êtes qu'un tout petit peu motivé pour vous lancer sachez que si vous regardez ce programme, ça va vous donner une motivation de ouf et moi aussi t'inquiète je vais vous motiver par téléphone le nouvel algorithme YouTube il faut savoir qu'en ce moment il met en avant les personnes qui se lancent donc c'est le moment, franchement ce programme c'est genre le, le fruit de nombreuses heures de travail c'est pour ça que je vous en parle aussi violemment comme ça mais euh, c'est que j'ai trop trop hâte en fait de retrouver certains d'entre vous euh, dans ce programme, pour qu'on avance ensemble, pour que je vous aide à avancer pour que Vous m'aidiez aussi à avancer parce que en apprenant vous allez m'apprendre des trucs et tout Enfin ça va être dingue, franchement c'est une aventure de ouf Si tu veux la rejoindre, eh ben rendez-vous sur mon site euh, Et puis on se retrouve de l'autre côté Tu pourras évidemment suivre la totalité des vidéos Et puis en même temps, ben, moi j'essaierai de, de te motiver à mort On discutera euh, régulièrement par mail et puis, euh, et puis on s'appellera et puis voilà On se retrouve du coup de l'autre côté pour ceux qui veulent Voilà euh, à tout de suite, à qu'on avance ensemble Et pour les autres on se retrouve très bientôt sur ma chaîne YouTube J'emmène une fan rencontrer Kev Adams Voilà donc ça, si, si, si tu veux voir cette vidéo abonne-toi Si tu veux voir toutes mes autres vidéos abonne-toi aussi Mets un pouce en l'air Je répondrai évidemment à toutes vos questions Que ce soit sur les réseaux sociaux ou par commentaire Par rapport à ce programme Je suis vraiment total, euh, total dispo pour vous Et encore une fois bon, pour ceux qui veulent venir euh, On se retrouve de l'autre côté Salut les amis